La lettre W, minuscule. On fait deux diagonales qui vont vers le bas et le haut. On fait la même chose une deuxième fois. Et voilà la lettre W, minuscule. Waouh, waouh, waouh, waouh. <rire> Merci. Merci. La lettre W majuscule On fait deux grandes lignes diagonales Puis vers le bas l'autre vers le haut On refait la même chose une deuxième fois Le W majuscule Ce qui est sympa oh Merci Merci La lettre W. La lettre W est la lettre des sites Web. Mais j'ai oublié mon mot de passe du Wi-Fi. Et soit pitié ou bien Willy... W... Oh, justement! Euh, maman, quel est le mot de passe de mon Wi-Fi? Oh, oh merci. La lettre... W W comme dans Wapiti, wagon, wombat walk, wifi, wasabi, la lettre W, la lettre W, la lettre W. Ouh. <rires>